Le peuple de Dieu veut nous accompagner à déclarer simplement, reçois ma louange. Pourrais souffrir, que pourrais said, what you have Reçois ma louange Reçois, reçois Reçois au Seigneur Reçois Seigneur Reçois ma louange Tu peux sortir les pâles C'est pour le Seigneur C'est pour la gloire de notre Seigneur Tu peux danser Tu peux sauter de joie Tu peux prier C'est pour la gloire de notre Seigneur Reçois au Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Dieu, un peuple reconnaissant, Seigneur. L'enfer s'était levé contre toi. Les sorciers s'étaient ligués contre toi afin de bloquer ta destinée. Mais Dieu, dans son amour infini et dans ses compassions qui se renouvellent chaque matin, il a décidé que ce serait la fin et de la capitale. ces paroles, là, je oh, oh, si tu le crois, est-ce que tu peux exposer en louange et en action de grâce ce, et ce matin ces peuple rempli de reconnaissance qui veut célébrer son Dieu. Pour bon, tes bontés dans ma vie, grâce oh. toi c'est fini, Je reçois, Je reçois ma louange. Tes si mes langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Guéris les malades, il guérit les cœurs. merveille. Encore, encore une fois, encore une fois. Sois qui guérit les malades et qui fais toutes choses à merveille. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous avons des raisons de nous soulever chaque soir. Ce soir. Je ne pourrai jamais rien t'offrir à la dimension de ce que tu as. Je ne pourrai jamais donner autant que tu as donné, Seigneur. Oh, mon don ne sera jamais rien. Ma bouche ne sera jamais assez profonde pour proclamer les merveilles que tu as fait dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux simplement te donner ma louange. Je veux simplement te donner mon adoration. Adorateur, adoratrice. Célèbre ton Dieu ce soir. Parce qu'il a fait des merveilles pour toi. Il a fait des merveilles pour moi. Reçois Seigneur. Reçois au oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, ma louange. Oh, je ne t'entends pas louer ton Dieu ce matin. Reçois. Re hey. Reçois, Seigneur. Re Seigneur. Re tu peux le dire adorateur, adoratrice. Shalom, shalom, shalom. Tu peux dire, Tu peux dire au oh Seigneur ce soir de recevoir ta louange. Parce que tu n'as que ça à lui offrir. Shalom, mes frères, shalom, mes sœurs. Bienvenue devant le trône de la grâce. Reçois, re Seigneur, reçois re ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Ah oui, il a raison de dire son cri de joie. Parce que la joie du Seigneur doit être votre passage à chaque jour. Acclame ton, Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu parce qu'il est bon, il est grand, il est beau, il est grand, il est fidèle, il est le Dieu bon, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu amour, le Dieu puissant, le Dieu de ta vie, le Dieu de ma vie, le Dieu qui t'a porté, oh c'est lui qui t'a conduit, nous sommes au huitième mois de l'année, nous sommes aujourd'hui le 1er août, le huitième mois de l'année et il a guidé tes pas juste' ce jour Alors acclame-le Acclame-le, acclame-le, acclame-le Célèbre ton Dieu Dis-lui merci Dis-lui merci pour la grâce qu'il te fait De rentrer dans ce mois d'août Pour la grâce qu'il te fait De t'ouvrir Les portes De ce mois d'août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 Le service Il dit compte les bienfaits Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en l'adorant combien le nombre, le nombre à change en le chantant. Tu ne peux pas compter les bienfaits de Dieu, tu ne peux pas quantifier tout ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas dénombrer les actes d'amour qu'il a posés dans ta vie, tout ce que tu peux faire c'est lui témoigner ta reconnaissance, adorateur, adoratrice, je vous invite ce soir, je vous invite ce soir à témoigner notre reconnaissance à notre Dieu, parce qu'il est bon parce qu'il est bon. Lorsque nous sommes rentrés dans cette année, lorsque nous sommes rentrés dans cette semaine, lorsque nous sommes rentrés dans cette année, toi et moi ne savions pas que nous serions là ce soir. C'est parce qu'il est bon pour toi, il est bon pour moi. C'est parce que sa main glorieuse est sur ta vie et sur ma vie que nous sommes là ce soir. C'est pourquoi nous devons en ce soir encore lui montrer toute notre connaissance, Oh mon Dieu, qui suis-je pour que tu aies souci de moi Qui sommes-nous Pour qu'il prenne soin de nous, jusqu'à nous donner la vie. Célèbre ton Dieu, adorateur, adoratrice. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon de célébrer Dieu parce que c'est ce qui, est. Est, ce qui est, ce qui est bon pour nous. Un Dieu... Un Dieu rempli d'amour pour nous, un Dieu rempli de compassion, un Dieu qui n'a souci que de notre bonheur, que de notre vie. Témoignons-lui notre reconnaissance. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta bonté. Merci mon Dieu pour ta largesse. Merci mon Dieu pour la vie de nos enfants. Merci mon Dieu pour tous nos enfants qui sont reçus aux examens. Merci mon Dieu pour tous ceux qui tout ce Seigneur à qui tu as donné la vie en ce jour, Seigneur, merci pour tous les malades que tu assistes en ce moment. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tes yeux qui sont posés sur nos projets. Seigneur, merci, merci pour ta main glorieuse qui est sur nos vies. Oh, témoigne ta reconnaissance à ton Dieu. Ce soir, mon âme veut être reconnaissant à ce Dieu. Mon âme veut célébrer ce Dieu bon, ce Dieu, ce Dieu qui ne regarde pas à ma vie, qui ne regarde pas à ta vie, mais qui est plein d'amour et de bonté pour nous. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Il est là, il est présent, en tout temps et en toutes circonstances. Peu importe notre état de vie, il est là, il nous tend la main. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, acclamons, et poussons des cris de joie, des cris de fille. il est bon et doux de célébrer notre Dieu, il est bon et doux de demeurer dans l'amour de Dieu, il est bon et doux de demeurer dans la présence de notre Seigneur, adorateur, adoratrice, shalom, shalom, shalom, shalom, j'ai voulu ce soir qu'on rentre dans ce moment en célébrant notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il lui a plu de nous conduire, de nous conduire au cours de cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine. Et cette semaine démarre un nouveau mois, le mois d'août, le huitième mois de l'année. Et toi et moi, toi et moi sommes là ce soir encore pour dire notre reconnaissance devant le trône de la grâce. Et c'est pourquoi ce soir, je veux que nous disions toute notre reconnaissance à notre Dieu. Que nous disions que nous proclamons qu'il est Seigneur, qu'il est notre Dieu. Sans Lui, nous ne serions pas là. C'est avec Lui, c'est avec Lui que nous sommes en train de traverser cette année. Oh Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu miséricordieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Oh Dieu Quand je regarde nos vies, quand je regarde, oh Seigneur, nous ne pouvons pas quantifier les bienfaits que tu as fait pour nous. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas dénombrer chaque acte d'amour, chaque regard compatissant, chaque acte, chaque geste, oh, chaque soupir, chaque souffle, Seigneur, que tu, tu, tu, tu poses sur nous, nous ne pouvons pas le quantifier. Nous ne pouvons pas le quantifier. Tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est de te dire merci. C'est de te dire merci. C'est de te dire notre reconnaissance. Te dire combien de fois tu es un Dieu bon. Combien de fois il est bon d'être en ta présence. Oh, nous t'avons expérimenté. Nous t'avons expérimenté, Seigneur. Nous t'avons expérimenté. Et nul n'est comme toi. Nul autre n'est comme toi. Nul autre n'est comme toi. Oh Dieu de compassion. Dieu bon, Dieu fidèle. Nul n'est comme toi. Toi seul, c'est avec toi seul. Que nous pouvons tout, c'est avec toi seul que nous sommes forts, oh Dieu, nous voici devant toi en ce soir, et nous voulons ce soir encore, ce soir encore, nous abreuver à ta source, toi la source d'eau vive, nous voulons nous abreuver à ta source en ce soir, merci mon Dieu, pour, d'être toujours présent dans nos vies, oh Seigneur, Lorsque même nous flanchons, lorsque tout autour de nous se noircit, Seigneur tu es là, tu es là pour nous écouter, tu es là pour nous écouter, tu es là les mains toujours ouvertes. En ce soir encore je vais te dire merci, merci pour mon frère adorateur, merci pour ma soeur adoratrice, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos familles, ô oh Seigneur. Toi qui as souci de nous plus que nous-mêmes, toi pour qui nous comptons plus que toi-même, oh toi qui connais le nombre de nos cheveux, toi Seigneur qui ne veux même pas que nos pieds heurtent un caillou, oh Seigneur, que pourrions-nous te dire pour que tu ne sais pas déjà? Comment pourrions-nous te témoigner notre reconnaissance, oh Seigneur? Comment te rendrons-nous, Seigneur, te rendrons-nous, Seigneur, tous les bienfaits? que tu nous as donné comment te rendons nous Seigneur tous les bienfaits que tu nous accordes comment te rendons nous Seigneur tout l'amour que tu déploies dans nos vies nous n'avons rien nous n'avons rien qui puisse se comparer à l'amour que tu nous donnes et c'est pourquoi c'est avec nos bouches, c'est avec nos cœurs c'est avec l'élan de nos cœurs c'est avec l'élan de nos cœurs Seigneur que nous voulons te dire notre reconnaissance. Merci Seigneur. Reçois Seigneur notre adoration ce soir. Reçois notre louange. Reçois notre reconnaissance Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Oh Dieu. Toi. Toi Seigneur. Toi Seigneur. Qui ne regarde pas à nos vies. Mais qui nous prend tel que nous sommes. Nous voulons te dire ce soir encore. Comme des enfants, nous venons nous mettre devant toi. Nous mettre devant toi. lever les mains, les yeux vers toi, Seigneur. Pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tes largesse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que la gloire la gloire, Seigneur, te revienne. Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui, dès le matin, notre frère adorateur Wanoro a posté un message qui m'a fait chaud au cœur sur notre plateforme WhatsApp. Il a décrété, il a déclaré que le mois d'août, c'est le mois de la joie. Et lorsque frères, unis par le Saint-Esprit, déclarent une telle parole, et que dans mon cœur, je pense à parler de la joie en ce soir devant le trône de la grâce, alors je dis que Dieu nous a fait aujourd'hui une injonction de demeurer dans la joie, de demeurer dans la joie, de demeurer dans la joie. C'est une injonction. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est vrai, l'esprit est un. L'esprit est un. Nous sommes dans une communion fraternelle sur cette plateforme. Il est plutôt rare que l'un de nous sente un sujet et que l'autre ne le ressente pas. C'est tout cela, la communion fraternelle. Et c'est pourquoi, en ce soir, je veux, à la suite du frère Anoua, vous parlez de la joie. Il a décrété, il a déclaré que ce mois, c'est le mois de la joie. Il a décrété que c'est le mois de la joie. Et moi, j'ai pensé à mon cœur que nous devions parler de joie aujourd'hui. Parce que tout en notre vie doit être ordonné pour être en joie. Parce que la joie, c'est une don de Dieu. La joie, c'est une grâce qui vient de Dieu. La joie, c'est le fruit, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et vous et moi, parce que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, alors nous devons être des sujets, des objets de, de, de, de joie chaque jour, en tout temps et en tout lieu. La joie qui nous habite, qui peut nous habiter, la joie qui peut nous habiter ne peut être que l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Et avant nous, nos pères, avant nous, dans la Bible, ont expérimenté des épreuves qui leur ont enlevé la joie. Souvenons-nous de Job. Souvenons-nous de Job. Souvenons-nous de Job. Il a perdu la joie de vivre. Il a perdu la joie de vivre à un moment donné. Alors que cette joie vient de Dieu. Alors que cette joie vient de notre Seigneur Élie, après avoir vaincu les prophètes de Baal lui aussi il a perdu la joie de vivre au point où il a demandé à être retiré il a, au, au, à ce point Élie l'a fait David a prié pour être retiré des réalités parce qu'il était en train de souffrir David, ce sont nos ancêtres dans la foi, mais eux aussi à un moment donné de leur vie, ils ont perdu ce don qui vient de Dieu, ils ont perdu cette cette, cette grâce qui vient de Dieu. Alors nous chrétiens aujourd'hui parfois on se demande comment vivre notre joie chrétienne, comment, comment faire en sorte que les circonstances ne nous détournent pas de la joie qui vient de Dieu Comment, comment le faire mais peut-être que c'est parce que parfois nous confondons le bonheur et la joie alors que le bonheur le, le, le bonheur c'est un état c'est un état qui varie en fonction des circonstances c'est un état qui varie en fonction des circonstances il, il, il, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand je, je, je faisais mes classes d'espagnol le verbe être en espagnol ça signifie à deux significations sert ou estar c'est-à-dire être ou de, ou de ou devenir mais tout ça c'est le même être ça, et, et, et, et c'est en cela que le bonheur est un état <rire> est un état qui, qui qui qui varie en fonction des circonstances alors que la joie alors que la joie est une attitude de cœur. La joie est une attitude de cœur. C'est pour ça que tu peux ne pas être heureux. Tu peux, tu, quelque chose peut contrarier ton bonheur de l'instant. Quelque chose peut contrarier ton bonheur de l'instant. Mais la joie qui vient de ton cœur, la joie qui vient dans ton cœur, « Yes, et yes, ta. » La joie qui vient dans ton cœur, « un est Don de Dieu, personne ne peut te l'enlever. » Et c'est pour cela qu'au cœur de, de, de, de la situation la plus triste, tu peux avoir la force de sourire. Tu peux avoir la force de sourire. Tu peux avoir la force de sourire parce que ça vient du Dieu. C'est une attitude intérieure. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, il passe. Il, il est lié à des circonstances. Tu as beaucoup d'argent, tu es heureux. Tu n'as plus d'argent, tu es malheureux. Tu as tout... tout pour certains, tu as mangé, tu es heureux, tu n'as pas mangé, tu, tu, tu as faim le lendemain, tu es malheureux. Mais la joie, c'est autre chose. La joie, c'est autre chose. La joie, c'est autre chose. C'est une grâce de Dieu. C'est un fruit du Saint-Esprit. Et toi et moi, parce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons être des, des, des personnes toujours joyeuses. Nous devons être des personnes toujours joyeuses. Alors, si tu veux je, je l'ai écrit tout à l'heure sur la plateforme, il, il, il, il, il, il nous faut nous détacher, nous détacher des choses hein, qui nous privent du bonheur. Parce que parfois, on est tellement concentré sur les choses qui nous privent du bonheur qu'on on, on perd de vue, on perd de vue la joie qui est en Dieu. On perd de vue le fait que nous reposer en Dieu nous procurera de la joie et que cette joie qui, qui, qui vient de Dieu, qui est stable, est meilleure que le bonheur qui passe. Alors, lorsque tu, tu, tu, tu sens que quelque chose, euh, quelque chose est en train de te blesser, tu es blessé quelque part, lorsque tu es blessé et que ton bonheur est contarié, mon frère, ma sœur, et penche ton cœur devant Dieu et confie-lui ce qui te blesse. Et lui, en retour, il te communiquera de la joie. Ce soir, les textes que je vais, j'ai choisi deux textes pour, pour, pour, pour parler de la joie. Il y a euh, d'abord le texte de Philippiens, de, de Philippiens Philippien 4, les versets 4 à 8. Et puis plus tard, on, on, on le lira après le texte de Jean, Jean 15, versets 9 à 11. Alors, je me suis arrêtée sur Philippiens parce que ce n'est pas tant que le Seigneur dit, dedans, que, que, que Paul est en train de dire au peuple, réjouissez-vous, euh, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Ce qui m'a fait m'arrêter sur ce texte, c'est parce que, alors que Paul est en train de dire, registrez Régistez-vous, soyez joyeux », lui-même était en prison au moment où il écrivait cette lettre aux Philippiens. Il était en prison. Il était en prison. Mais il ne s'est pas concentré sur ce qui, ce, ce, ce, ce qui le privait du bonheur, d'être libre. Il était en train de nous dire d'être joyeux. Parce que lui, il avait choisi la meilleure part. Et en lui, il y avait le Christ. Et donc, la joie qu'il avait... À, à, à, à, à, la, la, la joie qu'il avait à être connecté à son Dieu ne pouvait pas le priver ne pouvait pas le priver de, de, de la joie qui est, qui, est, qui est intérieure à lui, qui est une attitude dans laquelle il, enfin, il était en prison, mais il était zen et il parlait de joie alors qu'il avait toutes les raisons de pleurer, il avait toutes les raisons de se lamenter, il avait toutes les raisons. Comme toi et moi, lorsque nous sommes dans des situations de détresse, lorsque nous sommes dans une situation euh, euh, de détresse, nous, nous, nous sommes concentrés sur cette détresse, nous concentrés sur cette blessure et nous oublions qu'en Dieu, qu'en Dieu se trouve la joie, la joie parfaite, la joie qui ne passe pas, la joie qui, qui ne disparaît pas. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai choisi de nous parler de la joie. Je vais lire le texte des Philippiens. Le, le texte de Philippiens comment est-ce que quelqu'un peut être en prison il est emprisonné, il est privé de ses droits il est privé de sortir mais il nous exhorte il nous recommande à être heureux je lis le texte de Philippiens Philippiens 4 verset 4 à 8 soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur je le répète, il insiste soyez joyeux que votre bonté soit évidente aux yeux de tous le Seigneur viendra bientôt, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Enfin frères, portez votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur et agréable agréable et honorable voilà la recommandation que Paul nous fait du, du, du fond de, de, de sa prison là où il y avait, il avait des, des motifs c'est à dire s'il lui-même n'était pas j'allais dans un état un état intérieur de joie il ne peut pas nous communiquer il ne peut pas nous exhorter il ne peut pas nous recommander euh, cela. c'est parce qu'il a vécu c'est parce qu'il a expérimenté cette joie cette joie en, en Dieu qui, qui, qui lui permet de tenir dans cette prison qu'il nous recommande, qu'il nous communique cette joie et qu'il nous demande d'être joyeux alors mon frère, ma soeur si il t'arrive d'être enfermé dans une détresse, d'être enfermé par quelque chose qui te prive de ton bonheur, souviens-toi que Paul, du fin fond de sa prison, t'a demandé, il t'a dit, reste connecté à Christ, reste connecté à, à, à, à Jésus. Et alors, et alors, la joie qui vient de, de, de lui te fera oublier la détresse du moment. Parce que cette détresse n'est que passagère. Mais la joie en Christ, elle est éternelle. Et tu la vivras ici, tu la vivras demain et tu la vivras éternellement lorsque tu seras dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque nous arrivons dans, dans, dans, dans les évangiles... La joie, Jésus, vous parlez de Jésus et la joie. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Euh, J'ai regardé un film il y a très longtemps, très longtemps. Dans le film, il y a une petite fille, j'oublie son nom, qui était toujours joyeuse. Et un jour, le pasteur lui a demandé... Mais pourquoi tu es toujours joyeuse alors que tu vis dans une maison où on te maltraite, machin, et tout ça La petite fille qui lisait tout le temps la Bible a dit au pasteur que il y a 362 fois le mot « joie » dans la Bible. 362 fois le mot « joie » dans la Bible. <rire> C'est ce que la petite fille a dit au pasteur. Alors, le pasteur est parti prendre la Bible et il a fait l'exercice. Et je dois vous dire que moi aussi, c'était un film, mais je suis partie... Je suis allée prendre la Bible pour chercher, pour commencer à faire, euh, à, à, à cocher chaque fois que je vois le mot « joie » ou que je vois « joyeux » à cocher dans la Bible. Parce que la petite fille disait qu'il y a 362 fois le mot « joie » dans la Bible. Et c'est pour ça que chaque jour, comme il y a 365 jours dans l'année, <rire> elle, 362 fois dans l'année, elle est joyeuse. Après les autres, elle ne sait pas. <rire> mais en tout cas elle se dit que, que 362 fois dans l'année elle doit être joyeuse alors si toi et moi on est 362 fois joyeux dans l'année mais on a, on a tout gagné l'année c'est 365 jours si tu es 362 fois joyeux dans la Bible <rire> je n'ai pas vraiment fini de chercher le mot joie dans la Bible mais un jour je vais m'asseoir pour vraiment compter c'était un film mais ça, ça, ça m'a touché parce que ça m'a touché parce que les paroles sortaient de la bouche d'une petite fille et un pasteur est allé chercher à vérifier et il a dit exactement ce que je suis en train de dire. Il dit, il a commencé à faire, et il a trouvé ça, ce sont deux fois, mais il n'est pas allé au-delà. Peut-être qu'il doit en avoir plus, parce qu'il peut y avoir joie, il peut y avoir joyeux, il peut y avoir soyez heureux, soyez joyeux, et tout ça. Et c'est une histoire qui, qui, qui m'a marqué pour toutes les personnes qui me connaissent. Toutes les personnes qui me connaissent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux pleurer, parce que je suis humaine. Mais ceux qui me connaissent, qui m'ont jamais vu dans une situation où je dois avoir des larmes, ils savent que le sourire, le sourire, le sourire, c'est ma marque de fabrique. Parce que je dis, le sourire c'est gratuit et le sourire reflète l'état de ton âme. Reflète l'état de ton âme. Quelqu'un m'a dit souvent, euh, euh, souriez, gardez le sourire parce que Dieu n'est pas méchant. Gardez le sourire parce que Dieu n'est pas méchant. Il a déposé la, la joie en nous. Il a déposé la joie en nous. Alors, en toutes circonstances, je te l'ai dit tout à l'heure, la joie, la joie vient de ton cœur. C'est une grâce que Dieu a déposée en toi. Alors, ne laisse jamais rien, ne laisse jamais personne toter la joie. Ne laisse rien, ne laisse personne détourner de la joie qui est en toi. En toute situation, en tout cas, trouve le moyen d'estériliser cette joie que Dieu a déposée en toi parce que c'est la joie parfaite et elle vient de Dieu. Elle va forcément te faire du bien. Elle va forcément te faire du bien. Elle va forcément te faire du bien. Faire du bien. Alors, de quoi est-ce que peut dépendre? C'est-à-dire, un, un chrétien, qu'il soit joyeux ou pas, ça, tout dépend de ta connexion avec ton Dieu. Il est évident que si la joie est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu qui est en toi, si tu n'es pas connecté aux choses de Dieu, tu n'es pas connecté aux réalités, aux bonnes choses et, et tout ça, si tu n'es pas connecté à ça, il est difficile d'extérioriser cette foi, si tout tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu ne penses qu'à des choses négatives si tu, tu tu ne peux pas extérioriser cette foi pour que cette joie soit active en toi, il faut que tu sois connecté aux choses de Dieu, et les choses de Dieu voilà ce que Jésus nous dit dans, euh, dans, dans le livre de Jean de Jean au chapitre 15, dans les versets 9 à, à, à, à 12, comme je vais le lire maintenant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je reprends cette partie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, soit complète. Il nous dit de demeurer dans son amour, de garder ses commandements. De demeurer dans son amour et de garder ses commandements. Si tu demeures dans son amour si tu demeures dans son amour sa joie sera avec toi et sa joie sera complète alors frères et sœurs notre joie dépend notre joie dépend de notre attachement aux choses de Dieu et à notre obéissance à Dieu voilà ce qui conditionne notre joie. Tu veux être en joie tous les jours, tu veux être joyeux tous les jours, tu veux être une source de joie pour ton frère, une source de joie pour ta famille, tu veux être un dépôt, j'allais dire, une source vive de joie, alors attache-toi aux choses de Dieu et obéis à ton Dieu. Attache-toi aux choses de Dieu et obéis à ton Dieu. Voilà ce que Jésus nous demande au sujet de la joie. Lui-même qui est source de joie, il nous dit reste attaché à moi, demeure en mon amour, demeure en mon amour et respecte, garde mes commandements. C'est alors, c'est alors que je communiquerai la joie qui est en moi et que toi ta joie sera complète, que ta joie sera parfaite. Bien aimé en Christ, la joie est en toi et en moi, voici la condition. Ce n'est pas bien compliqué. Toi et moi sommes adorateurs. Toi et moi sommes tous les soirs assis devant le trône de la grâce. Toi et moi savons de qui, pour qui nous sommes là. Toi et moi savons qui nous a sauvés. Toi et moi savons qui nous a rachetés. Toi et moi connaissons la vérité. Toi et moi connaissons la vérité. Toi et moi connaissons la vérité. La vérité c'est qu'il faut demeurer l'amour du seigneur la vérité c'est qu'il faut être connecté à notre seigneur la vérité c'est c'est c'est qu'il faut garder ses commandements c'est au prix de cette vérité là c'est au prix de cette vérité que ta joie sera parfaite j'aime notre seigneur parce qu'il a une pédagogie il a une, une, une pédagogie vraiment, j'allais dire, euh, presque terre à terre. Il te dit, la joie est en toi, c'est un dépôt, c'est une grâce. C'est une grâce, tu peux la manifester. Mais si tu veux qu'elle soit complète, reste connecté à moi. Garde mes commandements. Reste connecté à moi. Et garde mes commandements. Et vous savez le plus grand de ces commandements vous savez le plus grand de ces commandements? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour ça que la joie chrétienne est également communion fraternelle. La joie chrétienne est communion fraternelle. On, on, on le dit souvent, nul ne peut être heureux tout seul. La joie, chrétienne, la joie chrétienne est communion fraternelle. Tu ne peux pas vivre ta joie de chrétien tout seul. Tu ne peux pas... Vive ta joie. De... Il faut que tu veilles sur ton frère. Que tu veilles sur ta sœur. Il faut que tu pries pour ton frère. Il faut que tu pries pour, pour, pour ta sœur. C'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu feras. Les bonnes œuvres dans lesquelles tu vas t'investir pour ton frère, pour ton prochain. C'est tout cela. C'est tout cela qui fait que la joie se déploie autour de toi, en toi et par toi. Alors, je connais personnes qui soient, sauf vraiment, je, je ne sais pas, je, je ne sais même pas s'il si il existe des personnes qui aient des joies solitaires, qui aient des joies à quoi ça te sert d'être heureux tout seul, à quoi, à, à quoi est-ce que ça te sert, à quoi est-ce que ça te sert, à quoi est-ce que, est que ça te sert, la joie qui est dans ton cœur, la joie qui est en cœur ne sera encore plus parfaite que lorsque tu obéiras au commandement des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Et, il est dit lui-même lui prenez soin les uns des autres, veillez les uns sur les autres. C'est pourquoi ce soir, au moment où je vous parle de joie, je voulais surtout insister sur la joie comme source de communion fraternelle. Si tu es en joie, Sois un motif de joie pour ton frère. Ta vie doit être ordonnée pour communiquer la joie qui vient de Dieu à ton frère, à ta sœur. Ta vie doit être ordonnée à communiquer la joie qui vient de toi à ton frère, à ta sœur. C'est parce que tu auras veillé sur ton frère. C'est cette joie intérieure, cette communion fraternelle qui doit te pousser à prier pour ton frère, à prier, à prendre, à avoir souci de l'autre. À avoir souci de l'autre. Dieu ne nous donne pas. Les fruits du Saint-Esprit ne nous sont pas donnés pour qu'on les garde pour nous. Les, les, les, les fruits qu'on nous a donnés, les fruits du Saint-Esprit, ce don qui est posé en nous, on ne nous les donne pas pour qu'on les garde pour nous. À quoi te sert-il d'être heureux tout seul À quoi te sert-il Tu souris seul, tu ris seul. Mais quel est quel ce chrétien quel, quel genre de chrétien tu es Quel genre de chrétien tu es tout le monde te voit, tu es heureux, mais ta voix n'est pas, ta, ta joie n'est pas contagieuse. Si tu es chrétien et que ta joie ne contamine pas ton entourage, si ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta joie ne contamine pas ton, to, to, ton entourage, ça veut dire que tu es chrétien tout seul, mais tu ne peux pas être chrétien tout seul, parce que par l'esprit, tu dois être en communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Le don de la grâce, la grâce de la, la joie qu'on a mis en toi, tu ne dois pas la garder, tu dois le partager. Partage-le en veillant sur tes frères, partage-le en prenant so soin d'eux, partage-le en priant pour les autres, partage-le en donnant, en donnant, en donnant. Oui, il te l'a donné pour que toi aussi tu en fasses un don. Il te l'a donné pour que toi aussi tu en fasses un don. Si tu as un quelconque don, peu importe que ce soit la joie, le, peu importe le don qu'il t'a donné, il faut le partager. Il faut le partager. Il faut le partager. J'ai saisi au, au, au, au bon ce... Euh, le, le, le mot de notre frère Ouanourou ce matin parce que ça, ça, ça parlait à mon âme. Il a décrété un, le, le, le mois d'août comme le, le, le mois de la joie et ça parlait, ça a tellement parlé à mon cœur que j'ai voulu aujourd'hui vous partager cela. Peut-être que j'ai, je, je, je, je, je, je ne sais pas, j'ai peut-être un motif de joie aujourd'hui, un, un, un motif d'être heureux. Mais le plus grand bonheur qu'on a, la plus grande joie qu'on a, c'est de s'être réveillé ce matin. Et c'est un miracle de Dieu. Tu te réveilles le matin et tu vas à ton culte, tu vas à ton église, tu célèbres ton Dieu et tu rentres le soir. Et on est le premier, le premier jour du huitième mois de l'année. Tu es là, tu es vivant. Ce n'est pas un motif de joie. Est-ce que ça, ce n'est pas un motif de joie? Ce n'est pas un motif de joie que tu dois partager C'est un, un motif de joie que tu dois partager. Tu te lèves le matin, peut-être que tu as passé une mauvaise nuit, peut-être même que tu... Mais lorsque tu sors de chez toi, le sourire que tu vas présenter va faire... C'est déjà ta guérison de toutes les souffrances, peut-être que tu as enduré toute, toute, toute la nuit. Parce que tu es en train de communiquer l'espérance, tu es en train de communiquer par ton sourire, par ta joie que tu communiques, tu es en train de communiquer l'espérance à quelqu'un. Je suis en train de communiquer l'expérience à quelqu'un. Parfois, dans, dans nos langues, parfois, il y a, il y a des dictons qui, qui, qui disent des choses et qui, qui, qui me ramènent au fait que, au fond, Dieu, quand tu es à Dieu, tu ne vas pas te laisser traverser par des choses qui vont te distraire. Le bonheur, il est passager. Le bonheur, il est passager. Quand les gens disent ⁇ mieux vaut faire envie que pitié ⁇ c'est aussi ça. On te dit ⁇ mieux vaut faire envie que pitié ⁇ Et parfois, chez nous, dans nos langues, quelqu'un dit ⁇ on dit ⁇ le poulet, il transpire ⁇ Mais c'est la façon de te présenter à tes frères. Soit tu leur communiques de, de la joie, soit tu leur communiques de l'angoisse. Que veux-tu être pour ton frère toi qui as rencontré le roi de gloire. Toi qui es assis devant le trône de la grâce. Toi qui es un racheté. Quand tu te retrouves le matin devant tes frères en détresse, que vas-tu leur communiquer? Est-ce que c'est la joie qui vient de Dieu que tu vas leur communiquer ou est-ce que tu vas les enfoncer dans leur détresse? Est-ce que tu vas les enfoncer dans leur détresse ou est-ce que tu vas leur communiquer l'espérance qui vient de toi parce que toi, tu as toujours un motif de joie dans ton cœur parce que tu es connecté à ton Dieu. Parce que tu es connecté à ton Dieu. Je ne, veux pas, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut... Euh, non, non, non, que, que, que même quand, quand, quand tu as mal quelque part, il faut sourire. Même quand tu as ceci, cela. L'histoire est simple. Le problème, il est simple. Le problème de la joie qui est en toi, c'est est-ce que tu restes à gestémaner pour continuer à te morfondre sur ce qui contrarie ton bonheur ou est-ce que tu te lèves et que tu avances parce que le tombeau est ouvert et que tu te prends la route de Galilée pour aller le trouver. <rire> voilà l'équation. C'est ça l'équation. Est-ce que tu trouves en toi, en ce dépôt de joie qui est en toi, est-ce que tu trouves dedans les ressources pour sortir des lamentations, sortir des lamentations et prendre le chemin parce que le tombeau est ouvert et qu'il t'attend devant. Voilà l'équation. Non, c est, c est, c est, parfois c'est compliqué. Je, je l'ai dit tout à l'heure au, au début, c'est compliqué. Georges a perdu Job, Job, notre ancêtre dans la détresse et dans la, dans la, dans la souffrance. Il a perdu, à un moment donné, l'espérance est passée, le grand David, le roi, lui aussi, Élie hein, le prophète, tous ceux-là ont eu leur part, j'allais dire, de doute à un moment donné. Ils ont eu leur part de doute à un moment donné. Mais toi et moi, toi et moi, nous avons fait la rencontre du Dieu de gloire. Nous avons fait la rencontre du ressuscité. Nous avons fait la rencontre de celui qui ne meurt pas. Nous avons fait la rencontre de celui qui est vivant. Nous avons fait la rencontre de celui par qui tu es. Nous avons fait la rencontre de celui qui parle sur ta vie et personne ne peut défaire. Et nous avons fait la rencontre de celui qui dit aux au paralytiques, lève-toi, marche et il marche. Nous avons fait la rencontre de celui qui ouvre la bouche et les aveugles voient. Nous avons fait la rencontre de celui qui... Dis à la stérile, tu vas enfanter. Et elle enfante. Nous avons fait la rencontre. Nous avons fait la rencontre de celui qui a donné la vie à Barthimé. Nous avons fait la, cette rencontre. Nous avons fait cette rencontre. Nous avons fait cette rencontre. Et il dit, il est vivant. Alors si tu es connecté au vivant, tu es connecté à un Dieu qui est vivant, tu es connecté à un Dieu qui est vivant, alors... Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Proclame qu'il est vivant, mais surtout, communique la joie, le dépôt de joie qui est dans ton cœur. Communique-le à tes frères et sœurs. Communique-le. Sur cette plateforme, nous avons des frères et des sœurs qui ont des motifs d'être en détresse. Mais nous, je, je, ce que nous avons à leur communiquer, c'est l'espérance, c'est la, la joie qui vient du Seigneur qu'on doit leur communiquer. Parce que nous n'avons pas le droit de les enfoncer dans la détresse. Nous n'avons pas le droit de leur communiquer l'angoisse. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à prendre soin de nos frères dans une communion fraternelle. Il nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes C'est un commandement, c'est une injonction Alors si tu veux aimer ton frère Si tu veux rester dans une communion fraternelle avec ton frère Alors communique-lui l'espérance qui est en toi Communique-lui la joie qui est en toi Communique-lui ce dépôt de foi Sois une source de joie Sois une source de... soit, de, de, Sois, sois quelqu'un qui va fortifier ton frère Qui va relever ton frère qui va relever ton frère, qui va le fortifier. Soit l'épaule, soit l'épaule qui va lui permettre de se relever. Soit l'épaule qui va lui permettre de se relever. La joie du Seigneur est notre force. La joie de Jésus est notre force. La joie en Jésus est notre force. Adorateur, adoratrice. Jésus est notre force et tout ce qui vient de lui est une force pour nous. Est une force pour nous. Alors, je voudrais ce soir vous connaissez certaines cantiques qu'on chantait souvent avant. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Libérez, libérez. Christ a libéré. Libérez. Christ m'a libéré. Libérez du pouvoir de mon péché. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre soutien. Libéré, libéré. Il soit libéré. Le Christ nous a libérés. Le Christ nous a libérés, nous sommes victorieux parce que la joie, vous savez, quand il parle d'amour, c'est parce que l'amour est plus fort que tout. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir la joie. Ceux qui sont méchants, qui, qui, qui, qui n'aiment pas les gens, ils ne peuvent pas communiquer la joie. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas communiquer la joie à qui que ce soit. Parce que c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui, qui, qui, qui, qui déploie cette joie qui est en toi. Alors, mes frères, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, nous sommes victorieux parce que nous avons l'amour de celui qui est amour. Et il est en nous, il est en toi, il est en moi. Son amour est en toi, son amour est en moi. Et c'est pour cela que nous pouvons être source de joie parce que sa joie est notre force. Nous pouvons, nous, nous pouvons crier victoire parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas comme les autres. Non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi lorsque nous nous, nous, nous, nous levons, lorsque nous, nous, nous marchons, nous devons marcher par l'Esprit. Par l'esprit, parce que la joie du Seigneur, l'amour du Seigneur est en nous, l'amour du Seigneur est avec nous, et l'amour du Seigneur, la joie du Seigneur sont notre force. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur est ta force La joie du Seigneur est ma force La joie du Seigneur est notre soutien Il faut le savoir La joie du Seigneur La joie du Seigneur I, I, Imagine, que, lorsque tu es dans une situation Où tu, tu, tu, tu, tu peux même piquer une colère si tu trouves la force en toi-même, tu trouves la force en toi-même pour aller outre cette colère, pour communiquer la joie, ça désarme. La joie, la joie qui est en toi va désarmer la personne qui est en face de toi, qui est en colère. Vous êtes dans une dispute, mais la joie qui est en toi va te donner la force de le désarmer. Ta joie va le désarmer. Ta joie va le désarmer. Lorsqu'il est en colère, il est en face de toi, il vient et puis tu lui opposes à toutes ces injures, tu lui opposes un sourire. Tu lui opposes un sourire. Tu vas même parfois jusqu'à lui demander, mais attends, qu'est-ce que, que, qu que tu es en train de faire? Non mais franchement, tu, tu, tu, tu trouves la force en toi pour donner force, pour donner la force à la joie pour ressortir. Tu l'as désarmé, il est tombé, il est foutu. Tu l'as désarmé. Parce que même quand il va commencer, les gens vont lui dire Ah, mais toi aussi. Mais tu parles, à la personne rit. Tu parles, à la personne. D, d, d, de, mais, mais Vous voyez La joie est une force. C'est une force. Mais tout naturellement, parce que la vraie joie, la joie parfaite, vient de Dieu, l'être parfait. Et donc, ça ne peut être qu'une force. C'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, adorateur, adoratrice, chaque fois que tu te trouveras face à une situation qui va contrarier ton bonheur, une situation d'adversité, tu es face à un adversaire. Souviens-toi que la joie désarme. Souviens-toi que la joie est une force. Souviens-toi... Que la joie, la joie parfaite qui vient de Dieu est une force. Alors communique-lui cette force-là et il sera désarmé. Tu es un enfant de Dieu. La joie est un dépôt qui est en toi. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'opposer la joie à, aux, aux injures. Tu es capable d'opposer la joie à la détresse. Tu es capable d'opposer la joie à toute situation de détresse qui se présente devant toi. Tu es capable, tu en es capable, tu as les ressources en toi. Tu as les ressources en toi pour le faire. Tu as les ressources en toi pour le faire. Tu as les ressources en toi pour le faire. Alors n'oublie jamais cela, que la joie, la joie vient du Seigneur. La joie vient du Seigneur. Et lorsque le Seigneur se lève dans ta vie, lorsque tu laisses le Seigneur prendre la place dans ta vie... Alors tout devient facile pour toi, n'importe quel adversaire est désarmé parce que toi tu es un enfant, un enfant de la lumière, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant de lumière et tu ne descends pas au niveau des enfants de l'autre là. L'autre là, je ne veux même pas le nommer. Tu ne descends pas au niveau de ses enfants. Tu ne descends pas, pas là-bas. Parce que toi, tu as focus sur quelque chose. Tu as, ton regard, ton regard, ton regard est posé sur le roi de gloire. Ton regard est posé sur le ressuscité de Nazareth. Ton regard est posé sur Jésus. Et alors, alors, il va te communiquer la force la force pour t'opposer à l'adversité, la joie qui vient de lui. Vie. Alléluia. Alléluia.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 Priez Dieu notre Père, priez notre Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il soit avec toi en cette semaine. Pour qu'il soit avec toi au cours de ce mois déclaré, déclaré mois de joie par notre frère Wanoro. Souviens-toi que ce mois est le mois de la joie. Alors profite de ce mois pour faire ta propre expérience de la joie parfaite qui vient de Dieu. Profite de ce mois, profite de tous les jours de ta vie. Pour, pour, pour, pour être un sujet, un objet de joie pour ton entourage. Profite de ce mois, profite de ta vie, pendant que tu, tu es encore en vie, pour diffuser, pour être un canal par lequel ce don que Dieu a déposé en toi, que tu, tu, tu, tu le diffuses autour de toi, afin que dans une communion fraternelle, le sourire, la joie qui vient de Dieu, devienne notre partage à tous. Nous avons besoin nous en avons besoin, ce monde en a besoin, notre pays en, en, en, en a besoin. Je voudrais prier ce soir, prier ce soir pour toutes les personnes qui sont dans la détresse, qui sont dans la détresse et qui n'arrivent pas à trouver la force d'estériliser cette joie, ce dépôt qui est en eux. Je voulais prier le Saint-Esprit de renouveler de renouveler cette grâce en vous. Je voulais prier le Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre vie, de prendre le contrôle de, de, de, de, de, de votre cœur afin, afin, afin, afin, afin, afin, afin, de, de, de, de, de, de ressortir cette joie que Dieu a, a, a, a déposée en chacune de nos personnes. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute situation de détresse, de dégager de vos vies et que la joie qui vient de Dieu s'installe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par son sang versé, ce même sang, ce même sang qui, qui, qui, qui nous a racheté, oh que ce sang vous lave maintenant et que ce sang vraiment vous communique la joie, la joie qui vient de lui, la joie parfaite. La joie qui vient de lui, la joie parfaite, adorateur, adoratrice, la joie du Seigneur est ma force. Dis-le, dis-le maintenant, dis-le, dis-le. Dis-le maintenant que la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est mon soutien, la joie du Seigneur au cœur de la détresse, au cœur des moments difficiles, au cœur de tout ce que je traverse, au cœur de tout ce qui peut contrarier mon bonheur, la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est mon soutien. Déclare-le sur ta vie, dis-le, dis-le avec foi et alors la joie du Seigneur sera avec toi au cours de cette semaine et pour les autres jours de ta vie. adorateur adoratrice je vous ai également dit que la joie du Seigneur, la joie chrétienne, c'est celle qui consiste en la communion fraternelle. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre adoratrice, Georgette Zemblé. C'est une semaine, c'est une quinzaine qui démarre pour elle. Et prions pour que la force, la force de la joie habite en son cœur, en ce moment de détresse. Prions pour Georgette. Veillons. Prions pour Georgette. Prions pour Georgette. Que la joie du Seigneur habite dans son cœur et que la détresse fasse place à la joie du Seigneur afin que, Seigneur, que son regard qui est posé sur le Christ, que jamais ce regard ne se détourne parce que lui, il a sa main posée sur sa vie. Que Dieu vous bénisse, rateur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre semaine et que, et que les anges du Seigneur les anges du Seigneur campent autour de vos maisons en ce soir et tous les jours de votre vie parce que nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, un Dieu qui a souci de nous. Et que ce Dieu-là, ce Dieu-là, jamais, jamais, il ne nous a ôté de son radar. Adorateur, adoratrice, dors en paix et demeure sous le radar de Dieu Maintenant et toujours, au siècle sans fin. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Bonsoir, bonsoir. Retiens ceci. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La, La joie du Seigneur est mon soutien. Libérez, libérez. Christ m'a libéré. Oui, il te libère. Quand tu as la joie du Seigneur, il te libère de toutes les détresses. Quand tu as la joie, il te libère de toute détresse. Quand tu as la joie, il te libère de tout. La joie est une force et elle vient de Dieu. Adorateur, adoratrice, shalom, shalom, shalom. Merci. Bonne nuit. Que le Seigneur veille sur nous. Amen, amen, amen. À demain.